Alors, pourquoi cet échantillon, il est indispensable et bien, Je vous ai préparé deux petits carrés, le premier tricoté avec une laine de taille moyenne et des aiguilles plutôt fines, je crois que c'était du 3,5, il, il me semble, un fil nettement plus épais, tricoté sans doute avec des aiguilles 7 ou 8, je ne me rappelle plus. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que j'ai monté et tricoté exactement le même nombre de rangs et de mailles, sur cet échantillon et sur celui-ci. Et voilà la taille de ce coupon, et voilà la taille de celui-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et bien, Ça signifie que si vous suivez les instructions d'un pull qui a été tricoté avec une laine comme celle-ci, et que vous les suivez scrupuleusement en tricotant avec une laine et des aiguilles comme ici, vous allez vous retrouver soit avec un ouvrage trois fois trop petit, soit avec un ouvrage trois fois trop grand. Sauf que moi, le principe de mes tutos, c'est que vous gagnez le plus possible en autonomie. Donc, Un des principes de mes tutos, c'est que je vous montre comment je calcule par rapport à mon propre échantillon, de sorte que vous puissiez acheter la laine que vous voulez et tricoter l'ouvrage avec les aiguilles que vous voulez ou que vous avez d'ailleurs. De cette façon, vous refaites tous les calculs et vous aurez un ouvrage qui sera adapté. Si vous essayez de suivre mes tutos en utilisant la laine que vous avez, les aiguilles que vous avez, ça ne va pas coller, c'est évident. Donc déjà, rien que pour ça, très honnêtement, euh, cet échantillon, il faut absolument le faire. Alors, quelle solution Moi, j'ai trouvé pendant, pendant pas mal de temps, hein, puisque comme beaucoup d'entre nous, je ne faisais pas d'échantillon. Ce que je faisais, c'est que je me fiais à l'échantillon qui est écrit sur l'étiquette. Pour cette laine-là, donc Fil Express de chez Fil d'Art, le fabricant me dit que si je tricote ce fil-là avec des aiguilles numéro 12, pour faire un carré de 10 cm de côté, il me faudrait monter 7 mailles. Et les tricoter pendant 10 rangs. Donc je refaisais mes calculs sans faire d'échantillon, je prenais l'échantillon qui était écrit sur l'étiquette en utilisant les mêmes aiguilles. Alors ça a deux inconvénients. Le premier inconvénient c'est qu'on n'a pas forcément les aiguilles qui sont préconisées pour la laine. Je veux dire j'aurais très bien pu tricoter cette laine avec des aiguilles numéro 11 ou numéro 13 et du coup je ne peux pas me fier à ce qui est écrit sur l'étiquette. La deuxième chose c'est que moi sur les je sais pas 2-300 échantillons que j'ai fait jusqu'à présent, 2 300, je veux dire réellement, je ne suis jamais tombée sur les mêmes chiffres que le fabricant. On ne tricote pas tous et toutes de la même façon. Alors vous me direz, avec un film très très fin comme celui-ci, avoir une différence de 1 maille ou 2 sur 10 cm, rapporter un ouvrage qui fait 50 cm de large pour un pull par exemple, ça va vous faire 5-7 mailles de différence, donc sans doute 1 cm et demi, ça n'est pas vraiment énorme. Et encore que ça compte 1,5 euh, et demi sur le devant un cm et demi sur le dos de différence ça fait 3 cm en largeur bon ça commence à faire un pull qui est plus ou moins large de 3 cm on commence à sentir la différence et plus vous augmentez en taille de fil et d'aiguille plus une ou deux ou trois mailles de différence pour 10 cm vont se ressentir trois mailles de différence avec ça ça va faire une différence énorme sur un ouvrage complet donc moi je vous conseille quand même de ne pas vous fier, de ne pas partir du principe que les données fabricants sont les bonnes, et utiliser seulement l'étiquette de votre fil à tricoter pour refaire les calculs des tutos que je vous propose. Je vous conseille dès le départ de toujours faire un échantillon. Alors cet échantillon, quand vous allez le faire au jersey ou au point mousse, évidemment c'est un petit peu ennuyeux, vous vous dites je vais tricoter un petit coupon pour rien. Non, parce que déjà ça vous permet de vous remettre en jambe, si vous n'avez pas tricoté depuis longtemps, de vérifier que vous n'avez pas tendance à dédoubler les mailles, à diminuer, à augmenter sans vous en apercevoir, c'est déjà pas mal pour les grands débutants. Et puis, lorsqu'on fait un point fantaisie, on viendra faire son échantillon dans le point fantaisie qui constitue l'ouvrage, ben, ça vous permet de vous entraîner aussi. Donc, il y a quand même quelques petits avantages à côté, en plus, supplémentaires à tricoter cet échantillon. Mais le principal, c'est quand même de pouvoir vraiment avoir un ouvrage adapté à sa taille et pouvoir refaire les calculs et donc avoir la liberté de tricoter avec la laine qu'on veut, et les aiguilles qu'on veut ou qu'on a. Parce que le fil à tricoter, c'est souvent une affaire de coup de cœur. Un coup de cœur de texture, un coup de cœur de couleur, un coup de cœur de prix aussi, parce que ça a un prix, un pull, ça a réellement un prix. Et euh, en refaisant les calculs avec votre propre échantillon, ça vous permet d'acheter la laine que vous voulez, enfin le fil à tricoter, parce qu'en réalité, il y en a très peu qui sont en laine, le fil à tricoter que vous voulez, et si vous n'êtes pas vraiment très équipé en aiguilles, dès le départ, parce que c'est quand même un investissement, et eh bien vous pouvez parfaitement tricoter cette laine avec des aiguilles 10 ou 13, parce que c'est ce que vous avez à la maison. Je ne sais pas si 13 existe d'ailleurs. Enfin bon, bref. Et avoir quand même un ouvrage qui soit exact au niveau des dimensions, parce que vous aurez refait les calculs grâce à votre échantillon. Il s'agit donc de tricoter un coupon qui fasse, alors pas au minimum 10 cm par 10, parce que sinon vous n'aurez pas la place de mesurer, mais on va dire au minimum 12 cm, 13, 14 si possible, par 12 de hauteur. Alors, pour le nombre de rangs, c'est pas très compliqué, vous allez tricoter votre coupon, et quand vous arriverez à 12 ou 13 cm, vous vous arrêtez, vous n'avez pas vraiment besoin de compter. Par contre, quel nombre de mailles je monte au départ Alors moi, j'ai l'habitude d'utiliser pour le coup l'étiquette du fabricant. Avec des aiguilles 12, si je voulais faire un carré de 10 cm de large, il me faudrait monter 7 mailles. Je rajoute de 5 à 10 mailles par rapport aux données fabricants. Sur un fil épais comme ça, au lieu d'en monter 7, j'en monterai 5 de plus, donc 12. Et sur un fil fin ou moyen, je rajouterai 10 mailles de plus. Pour le nombre de rangs, vous tricotez et à un moment ou un autre, vous mesurez. Et puis, vous vous arrêtez quand vous êtes arrivé à 12 ou 13 cm. Je vais faire le premier coupon pour l'échantillon, donc en jersey. Je vais monter 12 mailles avec mes aiguilles numéro 12. Et puis je vais tricoter jusqu'à ce que j'arrive. Je pense à 14 cm parce que pour les besoins de la vidéo, il vaut quand même mieux qu'on y voit un petit peu. 1, 2, 3, 4. J'aurais pas assez de fil perdu. 5, 6. Non, j'en aurais pas assez. Il faut que je prévoie plus. Voilà. On recommence. J'ai fait une petite vidéo hein, pour monter les mailles. Là, je vais assez vite. 2, 3, 4, 11. 12. Bon, mais Pour le coup, j'ai de la marge. Alors je vais tricoter ces 12 mailles en jersey. Donc on fait attention de ne pas tricoter avec le fil perdu, hein, surtout s'il est un petit peu long. Le jersey, c'est les allées, qu'on appelle aussi les rangs impairs. Hein, le rang numéro 1, c'est un rang impair. Et qu'on appelle aussi l'endroit du travail. sans sont tricotées toutes les mailles à l'endroit. Donc à l'endroit, hein, ça veut dire fil derrière. Et on pique l'aiguille en allant vers l'arrière de l'ouvrage. Et tous les retours, c'est-à-dire tous les rangs pairs, ici c'est mon rang numéro 2, sont tricotés, qu'on appelle aussi l'envers du travail, sont tricotés tout à l'envers. Donc le fil cette fois-ci est vers moi, et je pique la maille sur le devant, enfin vers moi. Voilà, et je vais tricoter comme ça en jersey, et puis je mesurerai pour arriver, alors moi je vous le disais, sans doute 15 cm, histoire d'être vraiment à l'aise, pour pouvoir mesurer tout en finement. Euh, vous pouvez vous arrêter à 12 ou 13 et ensuite on va venir compter le nombre de mailles et le nombre de rangs qu'il nous faudrait pour 10 cm et du coup le patron lui après comme il est exprimé en centimètres on pourra très facilement convertir toutes les mesures en nombre de mailles et en nombre de rangs voilà donc je pense que ça doit être bon je vais mesurer quand même Hop. 15 et j'ai largement plus de 10 en largeur donc c'est bon. Arrivé à ce stade là, on est supposé donc rabattre toutes les mailles. Alors je vais vous montrer comment on rabat mais je vais vous expliquer que moi je ne le fais pas en réalité. Je tricote deux mailles, je prends la première tricotée et je la passe par-dessus la dernière tricotée et je fais ça tout le long. Donc je vous disais qu'on est supposé rabattre toutes les mailles, couper donc le fil qui mène à la pelote et au minimum laisser reposer le coupon. Alors je dis au minimum parce qu'on est supposé aussi éventuellement le laver. Alors respectez bien les données qui sont écrites sur l'étiquette du fil à tricoter parce que tous les fils à tricoter ne se lavent pas de la même façon. Donc le laver, le laisser sécher, éventuellement lui donner un petit coup de, de vapeur, hein, de faire à repasser sur une pâte mouille ou de la vapeur pour lui donner sa forme définitive, qui ne rebique pas sur les bords puisque vous verrez que le jersey a tout le temps tendance à rouloter. Alors moi je ne le fais pas, alors il y a deux raisons à ça. La première c'est que notamment pour un fil aussi épais que ça, euh, couper le fil et laver ce coupon, il y a de fortes chances que je ne puisse pas récupérer la laine après, tout simplement. Et si je ne peux pas récupérer la laine après, sur un fil de cette épaisseur, ça représente quand même, vous voyez, une certaine surface de l'ouvrage que je veux tricoter, et ça serait quand même bien dommage. Donc là vous coupez le fil. Vous le rentrez dans la boucle et vous tirez. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. La deuxième raison, c'est que lorsque on a tricoté, lavé et voire même repassé un coupon comme ça de fil euh, tricoté, il est possible qu'on ne puisse carrément même pas le défaire. C'est-à-dire que les fibres se sont légèrement emmêlées et on peut même plus le défaire. Donc moi, je fais pas comme ça. Donc je défais ce que je viens de rabattre. Ce que je fais en revanche, c'est que je glisse mes mailles. <cười> pardon. Sur un câble donc moi je le fais en utilisant des aiguilles circulaires donc là je rentre les mailles n'importe comment je devrais pas les rentrer dans ce sens là mais ça n'a pas d'importance Hop, voilà. et je le laisse sur le câble de cette façon quand il va se reposer le fil va prendre toute son aise parce que si je le laisse sur l'aiguille ça exerce une tension vers le haut d'ailleurs regardez vers le bas vous voyez là où on a monté les mailles bon moi je monte un peu serré et vous voyez bien que c'est rétréci. Or, nous, ce qu'on veut, c'est mesurer un échantillon à un endroit qui soit relativement euh, stable au niveau des dimensions et qui ne soit pas comme ça sous tension. Si je laisse l'aiguille pour ne pas avoir à laver le coupon, euh, etc., ce qui va se passer, c'est que je vais créer une tension à ce niveau-là et ça va fausser mes calculs. Donc, moi, je le mets sur le câble d'aiguille circulaire. Vous pourriez l'enfiler sur un, un, un fil, tout simplement. Et je le laisse reposer comme ça, c'est-à-dire que j'ai fait un coupon suffisamment large pour ne pas m'inquiéter que les bords soient recourbés. Mes 10 cm, je les ai très largement au milieu, et très largement en hauteur. Donc cette tension qu'il y a ici, et le fait que les mailles soient recourbées sur le bord, n'a pas tellement d'importance. Euh, ça va, c'est gérant. Alors, puisqu'on en est à avoir tricoté un échantillon, autant en profiter pour découvrir quelques, même quelques petites bricoles. La première des choses, c'est de savoir ce qu'est une maille. Une maille, c'est un V. Les V les uns sur les autres, ce sont des rangs. Et les V les uns à côté des autres, voilà sa forme, c'est le nombre de mailles qu'on va monter en fait. Donc ça c'est important, commencez par observer ces petits V, vérifier que vous les voyez bien, c'est pas toujours facile. Maintenant on va regarder entre deux V. Voici une maille, voici une autre maille, et entre les deux, si j'écarte, je vais trouver un petit barreau. Entre chaque maille, je vais trouver un petit barreau. Le fait est qu'il y a aussi ce petit barreau au sein même des mailles. Voilà. Je prends n'importe quel V, je regarde en son milieu, et je trouve un petit barreau. Je vous montre celui qui est entre les, entre les mailles elles-mêmes, parce que euh, pour la couture invisible, pour des tas de choses, vous verrez, c'est très important. Donc déjà, commencez par observer ça. On peut observer là aussi où on a monté les mailles. Ça fait aussi comme un petit V. Un petit V qui est constitué de deux brins. Un brin, deux brins. Ça, ça sera utile, donc c'est la même chose quand on rabat, on a le même, le même dessin. Un petit peu plus visible quand on rabat que quand on monte. Donc ça, ça sera utile ici pour tout ce qui est couture au point arrière. C'est très intéressant de comprendre que sur la tranche de votre ouvrage, là où on a monté ou là où on a rabattu, on a aussi des petits V constitués de deux brins. Autre chose qui est intéressante, sur le bord je vous disais que c'est tout replié, et eh bien voilà, votre dernière maille. Et voilà ici la première, elle est toute vilaine, elle est toute moche, c'est ce qu'on appelle la maille lisière. Il y a toujours une maille lisière sur un, sur un ouvrage, une première maille et une dernière maille. Cette maille a la tendance à rentrer vers l'intérieur et le V, pour tout vous dire, on le voit, mais pas vraiment. C'est intéressant parce que lorsqu'on va venir coudre en couture invisible, l'objectif va être de rentrer cette maille à l'intérieur de l'ouvrage en venant faire la couture ici. Le fameux petit barreau. Maille lisière, la maille d'avant, entre les deux, un petit barreau. Maille lisière, maille d'avant, entre les deux, un petit barreau. Et la couture invisible, elle se fait a priori là. Donc cette maille lisière va être rentrée. À propos de la maille lisière, quand on tricote avec un fil aussi gros et des aiguilles aussi grosses, parfois dans les calculs, il est judicieux de rajouter deux mailles. Je m'explique. Je fais mon échantillon, je le compte. Je veux euh, recalculer un ouvrage. On me dit 50 cm. Bon, j'ai trouvé 10 mailles. Voilà 50 cm, 10 mailles pour 10 cm, pour 50 cm ça fait 50 mailles. Je viendrai en rajouter d'autres de plus, j'écrirai 52. Pourquoi Parce que cette première maille et cette dernière maille, on a deux mailles sur l'ouvrage qui sont rentrées à l'intérieur à cause de la couture. Quand le fil est très fin, si vous avez deux mailles de moins dans les dimensions, c'est pas vraiment grave. Ça va vous enlever un demi-centimètre, même pas, un tiers de centimètre. Mais par contre, avec un fil aussi gros, quand ces mailles-là seront à l'intérieur, ça va me faire presque 2 cm de moins sur la largeur de mon ouvrage. Et du coup, ça peut être un problème. Donc quand je tricote avec un fil très gros, je rajoute souvent deux mailles à mes calculs. Mais bon, ce n'était pas de ça dont on voulait parler. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était mesurer, compter pardon, le nombre de mailles qu'on a pour 10 cm. Alors, il y a deux façons de le faire. La première, c'est de poser un repère. Alors là, j'ai pris une aiguille. Oh, comme ça. Voilà. Je compte 10 cm. Et je viens poser mon deuxième repère, si je l'ai. J'en ai pas de deuxième Ah ben, elle est bien préparée, la vidéo, tiens. Allez, je vais prendre une aiguille, juste comme ça. Donc, je me mets à plat. Je mesure mes 10 cm. Ça tombe entre deux mailles. Alors, sur un filet aussi épais, je le fais, moi, entre deux mailles, parce que ça compte une demi-maille. Je viens poser un repère ici, et je vais compter entre les deux repères. Moi, j'ai pas l'habitude de faire comme ça. J'ai l'habitude de poser directement mon réglé sur l'ouvrage. Alors, on va faire ça. Voilà, donc on dit que mon coupon euh, il a reposé 24 heures, euh, voilà, bien à l'aise. Je me mets bien à plat sur un plan de travail, beaucoup de lumière, et je pose. Je cherche un V, Alors, voilà et je vais mettre mon réglé juste en dessous dans le prolongement du V, juste en dessous. Là, c'est le début du V, là, c'est le début du réglé. Et je vais compter les V jusqu'à ce que, donc les mailles, jusqu'à ce que j'arrive à 10 cm. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles pour 10 cm. 6 mailles pour 10 cm, sachant que je n'ai pas laissé reposer le coupon. Hein donc euh, logiquement, demain, je trouverai et demi, je pense, mais bon. Ce qu'il y a d'important quand on vient mesurer, compter, pardon, le nombre de mailles, c'est que le stylet, il ne faut pas euh, qu'il se décolle de l'ouvrage. Parce que si vous comptez, j'enlève le stylet, je... ce qui va se passer, c'est que toutes ces mailles vont se mélanger dans votre tête, ça va être une vraie galère, parce que là je me la pète un peu, parce que mon fil est très gros ou très clair, et du coup c'est super facile, mais c'est loin d'être le cas à chaque fois. Donc vous gardez bien votre petit stylet posé sur l'ouvrage, et vous ne l'enlevez jamais pour compter, voilà. Donc 6 mailles pour 10 cm. Rappelez-vous, les données fabricantes donnent 7 mailles pour 10 cm. Donc ça fait une maille de différence. Une maille de différence sur un pull épais comme ça, sur un ouvrage de 50 cm, ça ferait euh, 50 cm. Ben, tiens, on va le calculer. Si j'ai 6 mailles pour 10 cm, combien mesure une maille Eh bien, je divise 6 mailles par 10 cm. Une maille fait 0,6 cm. Imaginons que j'ai une maille de différence par rapport aux données, aux données fabricants. Et mon pull fait 50 cm de large. Donc 5 x 6, il faudrait que je monte 30 mailles, alors que le fabricant aurait monté 7 x 5. 35 mailles. Ça nous fait 5 mailles de différence. Maintenant 5 x 0,6. 3 cm de différence pour le devant. Plus 3 cm de différence pour le dos. Je me retrouverai avec un ouvrage qui aurait 6 cm de différence au niveau de la largeur. Donc on voit quand même que ça a son importance. C'est pour ça d'ailleurs que je compte les demi-mailles. Je vais me mettre de sorte à ce que on arrive à une demi-maille. Euh, comment je pourrais faire euh, Où est-ce que je pourrais me mettre pour avoir une demi-maille Pour bien que vous compreniez le truc. Voilà. Donc euh, là on arrive là. Et là mon 10 cm tombe au milieu. Voici mon V, une branche, une autre branche, et ça prend qu'une des deux branches. Et bien là, je compterai si c'est demi, demi, par exemple. Parce que sur une grosse laine comme ça, ça a de l'importance. Sur une toute toute petite laine très fine, non, ça n'a pas d'importance. Hein. Vous arrondissez et puis voilà, ce n'est pas, pas vraiment un souci. Alors ici, donc, 6 mailles pour 10 cm de large. Maintenant, on va voir en hauteur comment on peut mesurer. Non, je ne vais pas le retourner, sinon vous y verrez rien. Voilà un V. Ça, c'est le haut de mon V. Je mets mon réglé dans le prolongement du V. Voilà un V. Je vais aller jusqu'ici. Donc, je peux compter les V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou compter les trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, il me faut 9 rangs pour faire 10 cm. Et il m'a annoncé 10 rangs. Alors, sur les rangs, est-ce que ça a autant d'importance Sur un gros fil, oui. Je vais vous dire pourquoi. Si vous tricotez tout droit, ben, ce, que vous, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous tricotez, vous venez mesurer. Si on vous dit de tricoter 26 cm, eh ben, vous tricotez jusqu'à 26 cm. Et puis voilà, on y est, il n'y a pas besoin de savoir combien il faudra en, euh, sur 10 cm. Hein, on est capable de le, de le mesurer au fur et à mesure. Mais dès que vous allez avoir besoin d'augmenter ou de diminuer, de façonner l'ouvrage, par exemple lui faire une encolure, lui faire des emmanchures, faire une manche qui parte comme ça, qui soit un petit peu évasée, parce que sinon une manche droite, ce n'est pas forcément très joli. Il va falloir qu'on sache combien de mailles on va devoir augmenter, diminuer, rabattre, et surtout à quelle fréquence. Est-ce que je vais le faire tous les 4 rangs, tous les 10 rangs ou tous les 11 rangs et bien Dans ce cas-là, il faut bien que l'on sache combien il nous faut de rangs pour 10 cm, pour pouvoir calculer le façonnage. Donc j'allais dire, tant que votre ouvrage est tout droit, si vous faites une écharpe, c'est pas la peine de compter le nombre de rangs et de le multiplier sur 1m20, ça n'a aucun intérêt, vous mesurez, mais dès que vous faites un ouvrage qui nécessite d'augmenter, de diminuer, de rabattre, ou de rajouter des mailles, il va falloir effectivement tenir compte du nombre de, de rangs pour 10 cm. Autre chose, 6 mailles pour 10 cm, et comme j'ai dit, 9 rangs pour 10 cm il me faut toujours plus de rangs pour faire 10 cm qu'il ne me faut de mailles. Et ça, c'est assez important à comprendre, parce que vous verrez dans les tutos, régulièrement je fais allusion à ça, et il faut bien intégrer, euh, bien intégrer ça. Vous allez voir que sur le point mousse tout à l'heure, la différence entre le nombre de rangs et le nombre de mailles pour 10 cm est énorme. Voilà. C'est pour ça que je dis toujours que le point mousse, ça ne monte pas, ça ne monte pas. Alors voilà, ici j'ai un échantillon, alors ça s'écrirait comme ça, ben là j'ai pas de papier, mais on écrirait 6 mailles, donc on écrirait 6 fois 9, ça, ça veut dire 6 mailles pour 10 cm et 9 rangs pour 10 cm. Alors je vais défaire mon échantillon, et puis ce que je vais faire, c'est le retricoter au point mousse, euh, ben parce que euh, la maille en jersey, c'est un V, au point mousse, pas vraiment. Et puis les rangs euh, en jersey, on vient chercher les petits trous ou les V, selon, selon ce qu'on voit le mieux. Au point mousse, pas vraiment non plus, donc il faut savoir faire les deux. Donc là, je monte aussi 12 mailles, puisqu'effectivement, ça me suffit largement pour venir mesurer, enfin compter le nombre de mailles sur la largeur. Alors première chose, euh, le point mousse, c'est tous les rangs sont tricotés, toujours, toutes mailles à l'endroit, à l'aller comme retour, rang en paire, rang en envers du travail, endroit du travail, toujours à l'endroit. Le point mousse est un point réversible, alors quand on monte les mailles, quand on a la même façon de monter les mailles que la mienne, on peut se repérer pour savoir où est l'endroit de l'envers du travail puisque c'est réversible, parce que parfois on a besoin de, de le savoir. Lorsque le fil perdu est du même côté que le fil qui mène à la pelote, vous êtes sur l'endroit du travail. Vous êtes sur un rang, vous allez attaquer un rang impair. Euh, vous êtes, ce que, que j'appelle moi, sur l'allée. Vous allez faire votre allée. Lorsque le fil perdu est à l'opposé, c'est que vous êtes sur l'envers du travail, que j'appelle le retour, c'est-à-dire les nombres pairs. Donc là, je tricote mon premier rang, toute maille à l'endroit. Toute maille à l'endroit, le fil est donc derrière j'adore le vocabulaire du tricotage ça, ça vraiment ça me ça me laisse tout à fait perplexe et sur le retour je vais tricoter aussi toutes les mailles à l'endroit alors j'ai terminé mon petit coupon je l'ai mis sur câble on va dire que je l'ai laissé reposer 24 heures voilà alors on va commencer un petit peu par l'observer on regarde le bord que ce soit d'un côté ou de l'autre vous voyez le bord ne roulotte pas le point mou, c'est un, un point qui reste tout à fait droit et ça peut être très intéressant. Le bas non plus ne roulotte pas. Alors qu'en jersey, ce n'était pas visible tout à l'heure parce que ma laine est très grosse et très lourde, mais ça a tendance à rouloter. On regarde le bord, ça ne ressemble pas du tout au jersey. On n'a pas euh, ce semblant de V, d'ailleurs il n'y a pas de V du tout là. Euh, ce n'est pas super joli, mais enfin c'est pas super moche. Parfois on fait une maille lisière, enfin on tricote la maille lisière d'une certaine façon pour que le bord soit plus joli. Bon, moi, au point mousse, pas vraiment. Ensuite, observant il ben, n'y a pas de V. Hein. A priori, rien du tout. Par contre, on a des petits ponts, comme ça. Alors, les petits ponts du dessus, et puis les petits ponts du dessous. Si vous regardez, ceci pourrait ressembler à une vaguelette. D'ailleurs, on parle de ça. On appelle ça une barre. C'est-à-dire que de là à là, voilà, ça fait une barre. Eh bien, une maille, c'est soit... Alors, je vais, Voilà, une barre au-dessus, voilà, C'est soit les petits ponts du dessus, soit les petits ponts du dessous. Je m'explique. Là, vous n'avez pas trois mailles. Une, deux, trois. Vous en avez deux. Une, deux. Ou bien une, deux. Donc ça, faut y faire attention. Donc quand vous allez venir compter, vous poserez votre réglé de sorte à ne compter que celle du haut, ou de sorte à ne compter que celle du bas. Mais pas les deux, en tout cas. Pour le nombre de rangs, je vous parlais d'une vaguelette. Une vaguelette, qu'on appelle aussi une barre, c'est deux rangs. Voilà, ici on a deux rangs en tout. Ce qui va être bien utile pour savoir le compter. Comme on n'a pas de V, est-ce qu'on a des barreaux Parce qu'on va quand même faire des coutures sur ce point mousse, là sur le côté. Alors parfois on vous indique de venir saisir la bouclette la plus grosse qui borde. Moi parfois je viens plutôt saisir celle qui est avant parce que je la trouve toujours plus solide sur un fil épais, on arrivera difficilement à le voir sur un fil fin, mais il faut sur un fil épais, si on écarte bien, on trouvera le fameux barreau pour faire la couture invisible mais la plupart du temps on tricote avec des aiguilles petites ou de taille moyenne et ça serait trop difficile de venir chercher ce petit barreau, donc on ne s'embête pas on vient chercher plutôt la petite boucle qui est après la première du bord ou celle du bord chacun fait comme il veut alors pour compter je vais poser mon réglé donc je vais choisir cette maille comme première maille, elle est ici. Donc je compte sur la vague les mailles du haut, je cache les mailles du bas et je viens me mettre ici au départ de ma maille. Et je vais compter jusqu'à 10 cm. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles au point mousse pour faire 10 cm. Notez au passage que je trouve la même chose qu'au jersey. Sur le nombre de mailles pour 10 cm, le jersey et le point mousse sont très souvent très proches. Par contre, on va voir que sur le nombre de rangs, c'est pas du tout la même chose. Donc je vais changer un petit peu ma caméra de place pour qu'on y voit correctement. Je dedans. choisis une petite vaguelette et je me mets sur le haut de la petite vaguelette. Et je vais compter le nombre de vagues jusqu'à 10 cm. où je vais compter deux par deux. C'est-à-dire qu'une vague, ça fait deux rangs. Donc je vais faire une vague ou une barre. Deux. Quatre. 6, 8, 10, 12, et là ici je vois que ça tombe au milieu d'une barre mon 10, donc je vais pas compter 2, je vais compter que 1, parce que ma laine est très épaisse, et un rang de plus ou de moins sur 10 cm, ça a son importance. 2, 4, 6, 8, 10, 12, et 1 seulement 13. Il me faut donc 13 rangs pour 10 cm, alors souvenez-vous en jersey c'était 6 euh, mailles fois 9 rangs pour 10 cm, et ici c'est 6 mailles fois 12, euh, 12 non, 13, j'ai déjà oublié, 2, 4, 6, 8, 10, 12, la mémoire de poisson 13, c'est à dire qu'il me faut deux fois plus de rangs que de mailles pour faire 10 cm, et c'est en ce sens que je dis que le point mousse on conseille beaucoup aux débutants parce que c'est un point qui est facile, on le conseille beaucoup aussi sur des ouvrages parce qu'il a un joli relief, il est très douillé, il est très moelleux et extrêmement épais. D'accord, sauf que ça nous bouffe énormément de laine et énormément de temps. Parce que pour faire 10 cm, il faut que je fasse 13 rangs alors qu'en jersey je n'en faisais que 9. Et bien pour 50, vous imaginez combien ça fait. Et en termes de temps et de laine, j'ai utilisé plus de laine pour tricoter ce coupon qui a a priori la même dimension que l'autre. Parce que j'ai tricoté au point mousse. Donc sur le point mousse, moi je dis oui, mais peut-être euh, sur des petites parties de l'ouvrage. Je l'utilise beaucoup pour le bas, pour éviter que ça roulotte, le bas des manches, le bas de... Alors surtout chez les enfants, hein, parce que le, le point mousse chez les adultes c'est moins joli. Et puis vous avez un point qui ressemble un petit peu au point mousse et qui va bien sur des ouvrages adultes, notamment des ouvrages hommes, c'est le jersey envers, c'est-à-dire la deuxième face du jersey. Le jersey en droit, vous avez vu, c'était les petits V, bien derrière ça fait des petites vaguelettes, beaucoup moins de relief que le point mousse. Mais du relief quand même. Et comme c'est du jersey, ça va deux fois plus vite, ça bouffe deux fois moins de mailles, de laine. Donc là, j'ai un échantillon de 6 mailles par 13 rangs. Et c'est ce que j'écrirai sur ma planche de calcul, 6 fois 13. Comment compter l'échantillon d'un point fantaisie Alors, il y a certains points fantaisie où c'est relativement facile. Là, c'est le pull ajouré bicolore, c'est le tuto numéro 3. On a été obligé de faire un échantillon pour le haut et pour le bas, et de faire nos calculs pour le bas et pour le haut, chacun avec son échantillon. Celui-ci, il est facile à compter. D'ailleurs, dans le tuto, je vous montre comment le compter. Donc, pour le coup, ça ne pose pas tellement de problèmes. Par contre, on peut être amené à faire des points fantaisie, notamment pour décliner des tutos avec une variante. Ça, c'est le tuto, le tuto numéro 4 sur une petite robe fillette. Et j'ai décidé de la faire avec le bas en point d'esterre. Et sur ce point fantaisie-là, j'aurais bien du mal à poser mon réglé, à venir compter le nombre de mailles. Hein, ça saute un petit peu aux yeux, il est quand même relativement complexe à compter. Il n'est peut-être pas si complexe que ça à faire, mais à compter, oui. Là, il me reste deux solutions. Solution numéro 1, je m'entraîne à faire ce point fantaisie, donc je tricote un petit coupon, dont je connais le nombre de mailles, je sais combien de mailles j'ai monté et combien de rangs je tricote, puisque je respecte les indications qui m'ont été données dans l'explication du point fantaisie en question. Je m'entraîne en faisant ce petit coupon, je le rabats, je le mesure et ensuite j'en déduis le nombre de mailles pour 10 cm et le nombre de rangs pour 10 cm. C'est une méthode qui, que j'utilise régulièrement, je l'ai utilisée pour ce point là d'ailleurs, mais elle est un petit peu plus hasardeuse parce que souvent on fait un, on fait un coupon qui n'est pas très grand. Hein, on, on fait le minimum obligatoire pour réaliser le point fantaisie et s'entraîner. Donc il y a des tensions qui s'exercent au moment où on monte les mailles, au moment où on les rabat plus sur les côtés. Et puis, c'est très difficile de venir mesurer quand même au millimètre près. Enfin, voilà, C'est utilisable, mais c'est peut-être pas la meilleure solution. La deuxième solution consiste à tricoter un grand coupon, cette fois-ci, avec toute une bordure qui sera faite au jersey ou au point mousse, et au milieu seulement où on tricotera le point fantaisie. Et là aussi, on sait sur combien de mailles et sur combien de rangs, on le sait à l'avance. Puisque le nombre de mailles et de rangs doit être en adéquation par rapport à ce fameux point fantaisie. Donc on tricote ce coupon, je vous montre juste dans quelques secondes ce que ça donne, et on vient mesurer dans le cadre, c'est-à-dire à, à l'intérieur, le point fantaisie, et on en déduit le nombre, mailles, euh, le nombre de mailles et de rangs pour 10 cm. Je trouve que cette méthode est un tout petit peu plus fiable, donc c'est celle que j'ai choisi de vous montrer. Donc voilà l'objectif, de venir entourer notre point fantaisie, donc moi j'ai fait du jersey partout, mais logiquement c'est un point fantaisie qui est au milieu, avec un fil de couleur contrastante, comme je sais combien de mailles j'ai au sein de ce rectangle, et combien de rangs j'ai, parce que c'est logique par rapport au nombre de rangs pour faire le point fantaisie aussi, eh bien il faudra simplement que je vienne mesurer, et ensuite je viendrai calculer ce que ça donne pour 10 cm de large et 10 cm de haut. Voilà, donc j'ai tricoté quelques rangs de jersey, alors là un petit peu trop, mais c'est parce que je viens de filmer cette séquence et que la caméra n'était pas allumée, donc je recommence, du coup... Là, j'ai fait une grosse hauteur de jersey, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. Avec un fil de couleur contrastante, je vais venir sur mon coupon, encadrer avec ce fil jaune, une partie qui sera tricotée au point fantaisie. Ça signifie que avant et après, et en dessous et en dessus, je tricote au jersey. Bon, après, vous pouvez tricoter la totalité de la largeur en point fantaisie, si vous préférez, si vous avez du mal à changer de point en cours de route. Alors je vais commencer par faire le cadre du bas donc je pars du principe que mon motif est sur 6 mailles et que je veux mesurer pour deux motifs donc 6 et 6 12 moins 15 3 je vais laisser deux mailles ici et une maille là et je vais glisser mon fil de couleur sous 12 mailles alors moi c'est 12 vous c'est le, le nombre qui vous semble logique par rapport au point fantaisie que vous tricotez souvent multiple de 5, multiple de 4, enfin à vous de voir. Donc je passe mon fil sous 12 mailles. Voilà, ce fil je l'ai pris suffisamment long pour qu'il dépasse bien sur les côtés puisque je vais venir entourer mon motif au fur et à mesure que je tricote. Voilà, ça se passera comme ça. Et comme je sais combien il y a de mailles entre le jaune, et combien il y a de rangs entre le fil jaune en bas et le fil jaune en haut je pourrais plus facilement compter donc j'enlève mon aiguille parce qu'elle est plus nécessaire donc si je borde en dehors de mon carré si je fais du jersey bon ben je tricote la première maille à l'endroit voilà donc mon fil est passé derrière Attends, comme ça voilà et au milieu je tricote mon point fantaisie bon moi je vais pas faire de point fantaisie hein, parce que parce que voilà je vais continuer en jersey mais vous dans votre cadre, vous faites du point fantaisie. Là, on arrive vers la fin. Donc, juste après avoir tricoté la dernière maille qui est prise par mon fil jaune, je la tricote. Et juste après, je passe mon fil derrière. Et je continue à tricoter. Sur le retour, les deux premières mailles en jersey. Puis euh, les suivantes en point fantaisie donc moi en ce qui me concerne du jersey aussi j'arrive vers la fin de mon deuxième rang voilà donc là point fantaisie et ensuite pour la dernière du jersey donc j'ai fait deux rangs il est important de compter le nombre de rangs par contre ensuite du jersey et là j'attaque mon point fantaisie donc mon fil qui est derrière je le fais passer devant hop voilà, je tricote mon point fantaisie, j'arrive vers la fin, je finis mon point fantaisie, je refais passer le, le fil jaune devant et je termine mon rang. Donc là j'en suis au troisième rang. Et je continue. Quatrième rang, je borde de jersey. Puis j'attaque mon point fantaisie. Alors là, on pourrait parfaitement décider de le passer devant. Si ça peut vous aider, pourquoi pas. Puisque l'objectif, c'est d'encadrer avec ce fil jaune le point fantaisie. J'arrive vers la fin de mon rang numéro 4. Ça, c'est la dernière maille du point fantaisie. Et je fais passer le fil de ce côté. Vous pouvez le faire à chaque rang ou un rang sur deux. Donc là, je vous montre un petit peu le résultat. Euh, là, il y a une... Dans le potage. Ah oui, ici, je ne l'ai pas fait passer au bon endroit. Bien vu. C'est pas grave. Je le fais à la main. Hop. <rire> Hop là. Donc, si on écarte un peu, on voit que le cadre se dessine. voyez oui, ici, ici. Et alors, on compte bien le nombre de rangs. Là, j'en suis à 4. Imaginons que mon motif soit un multiple de 4. Eh bien, je vais faire 8 rangs, comme ça. où je vais border mon point fantaisie de ce fil de couleur contrastante que je fais passer une fois devant, une fois derrière et entre entre le moment où je fais passer le fil devant et derrière je tricote le fameux point fantaisie donc je vais faire ça sur 8 rangs en tout donc il m'en reste encore 4 à faire et puis on regardera ce qui se dessine exactement donc là je termine mon huitième rang alors je ne vais pas faire passer le fil vers moi comme d'habitude parce que j'en ai besoin devant en fait. Comme tout à l'heure je l'ai fait un rang sur deux puis après tous les rangs du coup ça fausse un petit peu mais bon c'est pas très grave. Voilà. Donc j'ai dans ce carré, enfin dans ce rectangle, j'ai 12 mailles entre les traits et 8 rangs en hauteur. Donc je vais venir finir d'encadrer. En passant mon fil dans les 12 mailles, voilà qui est fait. Je vais remettre le fil derrière, et maintenant je vais tricoter. Et eh ben, euh, je sais pas, au moins deux rangs de jardin de plus quand même, et puis deux ou quatre rangs. Ça dépend euh, si vous, euh, quand on rabat, comme ça fait une tension, faudrait qu'il y ait quatre rangs au minimum, je suppose. Mais moi, comme je le mets sur câble. Il n'y a pas de tension au moment où je rabats. Donc... Et là, je tricote les derniers rangs en jersey. Et je le mettrai sur, sur euh, hop, mes aiguilles circulaires pour pouvoir compter. Enfin, là, ça sera mesuré du coup. Parce que compter, je sais. Je sais que j'ai 12 mailles sur 8 rangs. Donc, c'est plutôt mesurer le nombre de centimètres que ça fait. Et ensuite, ramener ça à un carré de 10 par 10. Donc je ne m'occupe plus du fil jaune, hein. là euh, je tricote en jersey, j'oublie le point fantaisie, je tricote juste pour m'éloigner un peu de ce carré avant de rabattre. Alors voilà, Donc j'ai mis mes mailles sur mon câble, ce coupon est supposé euh, rester un petit moment au repos. Alors comme le fil que j'ai utilisé, le fil jaune est moins large que le fil gris, il est venu un petit peu se cacher, mais enfin on le voit quand même. Donc je sais que de là à là j'ai 12 mailles et je sais que de là à là j'ai 8 rangs. Donc ce que je fais c'est que je mesure Hop. et ben là je tombe à 20. J'ai 20 cm, 12 mailles pour 20 cm. Donc, je vais le noter quelque part. Parce que je suis capable d'oublier, moi j'ai une mémoire de poisson. Hop 12 mailles est égale à 20 cm. Ensuite. Alors là pour mesurer, bon, mon fil est extrêmement épais, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre au départ au milieu du, de mon fil jaune, parce qu'il est vraiment très très épais, Hop, et à la fin au milieu de mon fil jaune aussi. Donc je trouve 9,3. Donc 8 rangs. Hop. 8 rangs est égal à 9,3 cm. Alors pour ramener ce que j'ai trouvé à 10 cm, donc 12 mailles est égal à 20 cm, je fais 12 que divise 20 que multiplie 10. Donc 12 que divise 20 que multiplie 10 est égal à 6. Pour le nombre de rangs pareil, 8 que divise 9,3 que multiplie 10. 8 que divise 9,3 que multiplie 10, ça me fait 8,6. Mon échantillon est donc de 6 mailles fois 8,6 rangs. Alors vous voyez qu'au nombre de rangs, je trouvais 9 normalement. Puisque là je n'ai pas fait un point fantaisie, j'ai fait du jersey. Donc je peux comparer avec ce que j'ai trouvé sur le coupon jersey. Voilà, au niveau des rangs, c'est peut-être un tout petit peu moins fiable à 4 dixièmes près en l'occurrence. Mais bon, sur un point fantaisie un peu compliqué, qu'on a, a du mal à compter les mailles, je crois qu'on est un petit peu obligé de faire comme ça. Voilà, et ben je crois que c'est tout. Un petit mot sur l'échantillon encore. Euh, moi, j'ai retrouvé des magazines tricot où on vous explique les modèles, machin, des années 40, 50, 60, même 70, je crois qu'ils continuent à faire comme ça. Ils vous disaient pas pour 10 cm, 6 mailles et 8,6 rangs ou 9 rangs. Ils vous disaient pour 20 mailles égale 7,2 cm et 20 rangs égale 6,4 cm. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'on vient de faire là et ça a fonctionné pendant des années dans les catalogues donc je me dis que ça doit bien pouvoir fonctionner pour nous sachant que plus votre fil est épais gros plus vos aiguilles sont grosses plus évidemment euh, il faudra être précis au niveau au moment où vous mesurez au moment où vous comptez